ton prénom corona et ton nom de famille virus ok et ton surnom Covid mm -hmm. et ta quel âge j'ai 19 ans ok ça s'appelle comment ta mère chine et ça s'appelle comment ta copine USA ton ex Italie Iran Espagne et ton crush France